à partir de 14h sur euh, de, sur le plateau sportif de l'école Encamé. Donc, euh, on aura six communes quand même, euh, avec des mini-règnes, des mini qui ont voulu participer à cette année malgré euh, le contexte difficile. Euh, on aura trois semaines, donc les communes ont trois semaines pour pouvoir... Euh,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 Donc, monsieur, la question qui se pose, je vais le poser à, à monsieur Yannis Lucret. Est-ce que par rapport au Nord, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir de, de, de, de, une espèce de partenariat pour faire participer les, les, les, les, les groupes carnavalesques du Nord à ce qui se passe dans le Sud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 donc au, au départ c'est un groupe d'amis qui s'était qui, qui on s'est réuni autour de deux thématiques principales euh, le football et le carnaval donc on avait déjà on s'était déjà organisé euh, on, était un petit, on était marron donc on l'a voulu donner un petit peu plus de sens à ce qu'on faisait donc on a créé l'association pour avoir d'une part euh,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 d'obtenir euh, d'obtenir un financement pour pouvoir euh, pour pouvoir l'utiliser pour votre association donc euh, je donnerai des informations enfin fin voilà. d'émission pour les, les... d'accord mais on on, on, on on a eu le, le plaisir en tout cas des participer on a pu terminer deuxième donc euh, on, voilà c'était euh, assez gratifiant pour nous maintenant euh, avec le contexte actuel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 une, une petite musique peut-être Voilà, une petite, une petite musique. musique. Allez. Et puis Grégory, oh. je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Bien on part bien avec un, vous... Ambiance Ethnicolore, tout de suite sur FM Martinique. Donc on reprend l'émission avec. Euh Monsieur Yannis Utrea, qui on va donner la parole et qui va nous expliquer plus en détail comment ça va se passer le carnaval dans le sud. Euh, en développant, concernant nos, nos trois points forts, donc euh, le carnaval dans la ville, c'est, comme je l'ai dit, les, les communes du Sud hein, qui ont libre choix pour euh, décorer leur ville. Nous, au sein du carnaval du Sud, nous avons mis en place euh, un système de vidéo où on va passer dans toutes les communes du Sud pour pouvoir justement filmer ce qu'ils ont fait. Et euh, la captation d'images pourra se retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et il euh, y aura une page dédiée sur le France-Antille où la population pourra découvrir l'ensemble des décorations euh, des communes du Sud. Concernant euh, le concours de groupe à pied... C'est une manifestation qui sera en huis clos, hein, malheureusement, donc sans public. C'est bien pour ça que nous avons accès sur toute la partie digitale, hein, donc euh, Facebook, euh, Instagram. Donc la retransmission sera faite uniquement sur ces réseaux. Donc huit groupes seront en, en compétition euh, sur différents, euh, différents thèmes, hein, tels que la chorégraphie, euh, le costume et la partie musique et chant. Donc, le, le, le jury sera composé d'à peu près 6 euh, personnes. Donc, euh, la manifestation commencera à 14 heures. Donc, euh, bien sûr, il y aura euh, un teaser qui sera diffusé justement sur euh, RCI pour pouvoir communiquer euh, l'heure et les différents réseaux sur lesquels les personnes pourront euh, découvrir euh, la manifestation et découvrir les groupes. Et puis, euh, concernant notre élection de la, de la Reine du Sud et de la mini-Reine du Sud, il euh, y aurait une jauge, hein, ce serait une jauge de, de 100 personnes. Malheureusement, on ne pourra pas accueillir plus de personnes hein. et puis euh, bien sûr on a mis en place un protocole sanitaire strict avec euh, euh, des personnes pour pouvoir faire des tests sur place puisque ce sera un test PCR antigénique de moins de 24 heures et hein. on est obligé de se plier aux règles. Le plateau artistique sera composé à euh, Ajax, du palais Kakodou euh, et puis une surprise avec un groupe à pied. Maintenant, euh, on a euh, sept communes qui ont décidé de relever le défi, de, de, de créer un travesti pour cette manifestation. Donc on espère quand même que les, les, les personnes seront ravies et conquises, puisque l'année dernière, on n'a pas fait la, la fameuse élection de, de reine et Dominique, Rennes du Sud. Donc on, a, on, on est axé uniquement sur le concours de décoration de la ville. Cette année, avec l'ensemble du nouveau comité, on a décidé d'ouvrir les portes et de proposer d'autres choses. Donc on espère que le public sera conquis. Euh, nous avons au téléphone Madame Monelli, présidente de l'association Carnaval du Sud. Monelli, bonjour. Oui, bonjour, c'est président de l'association Carnaval Carval de, Ducos. Ducos, de Ducos. Vous avez le président du comité Carnaval Sud avec <rire> tout <à> fait, vous. <rire> tout à fait, tout à fait. Donc, euh, euh, j'ai cru comprendre qu'il euh, y a une organisation du e-Carnaval. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire plus Le e-Carnaval, c'est euh, une élection, mais qui sera visible euh, que sur les réseaux sociaux. C'est une élection qui se passe à, à huis clos, donc on aura uniquement les candidats et les candidates, on aura le jury, le staff, et euh, c est, c est pas, en fait, le, le public n'est pas, euh, pas admis. Donc, euh, il fallait repenser euh, au carnaval. Donc, c'est une volonté municipale de faire en tout cas le carnaval autrement avec la collaboration de l'association carnaval de Ducos. Donc, euh, seront représentées euh, les catégories suivantes, euh, bébés travestis, mini-rennes, rennes et rois de la sape. Donc, on n'a pas eu d'inscription pour la catégorie reine mère. Donc euh, les bébés travestis ont droit à un passage en, en déguisement, les mini-reines et les reines deux passages, eux en, en tenue locale et un autre passage en robe à thème. Et pour les wadlasap euh, c'est un passage en tenue de plage et un passage en tenue de ville. Donc c'est, comme j'ai dit, c'est une manifestation qui se déroule à la cantine centrale, mais à huis clos. Donc euh, par rapport à la crise sanitaire, les gens seront testés à l'entrée et euh, ceux qui ont un passe sanitaire devront de le, le présenter et euh, le port du masque sera obligatoire pendant euh, tout le déroulement de la manifestation. Et euh, c'est une manifestation qui se déroule à, qui commence à 14h et qui sera euh, retransmise sur les, sur les réseaux sociaux de la ville. D'accord, merci. Par contre, euh, j'ai une question que j'ai vu un, un internaute poser sur le Facebook. En fait, quand, mm -hmm. on, quand on regarde euh, les, les tranches d'âge, en fait, on s'en rend compte qu'il bon, y a le bébé travesti de 2 de à 6 ans, mm -hmm. les mini-reines de 7 à 11 ans, les reines de 12 à 21 ans. Et après, ça passe de mes reine de plus de 50 ans. Mais entre 22 et 49 ans, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme vous avez dit, il n'y a rien. Est-ce que c'est est, est un oubli est -ce que, est -ce Non, ce que... n'est pas un oubli. Ça a été pensé comme ça. ça. Donc, euh, comme depuis, ça. Euh, on, on l'applique comme ça, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Mais pourquoi est-ce est que ça va être diffusé à la télé C'est ma question. Euh, non, pas à la télé. Uniquement euh, sur les réseaux sociaux de la ville. D'accord, d'accord. Alors, euh, demain, on a notre shooting photo, parce qu'en amont, on fait un shooting photo pour les différents candidats, et euh, à partir de mardi, je pense que les, les photos seront diffusées sur le site de la ville, et le public devra choisir, ben, euh, devra cliquer « j'aime », et comme ça, on va euh, euh, élire le, celui qui aura le, le prix de la popularité. D'accord. Donc, les votes se passent uniquement sur le, le site de la ville. On est d'accord. Oui, mais pas pour l'élection, pas pour dé, dé, déterminer la reine ni la mini-reine, oui. juste pour avoir le prix de la, pour que le candidat puisse sortir du lot et avoir le prix de la popularité. D'accord, c'est noté. Ben, écoutez, ben, je vous remercie de votre intervention et puis euh, et puis. Euh, J'espère qu'Andy FM aura peut-être l'opportunité de participer à, à, à, physiquement à, à la couverture de tout ça. Il n'y a pas de souci. Bon, ben, je, je vais vous recontacter. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ben, en tout cas, merci pour euh, l'interview. Merci à vous. D'accord. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Patrice euh, sur Andy FM pour notre émission Carnaval 2022. Donc, j'aurais une question à poser à Monsieur Félix Verpré, qui est présent avec nous. Par rapport, à Verpry, par rapport à ce que vous avez connu en termes de carnaval, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur le carnaval martinique Est-ce que c'est le, est le carnaval d'antan, ou on est plus sur un carnaval qui a tendance à être un peu plus jeune que ce que vous avez connu Effectivement, il euh, y a une nette différence, hein, parce qu'autrefois, bon, on pouvait euh, prendre euh, des, des vêtements sous du lit, et puis s'habiller, courir le carnaval, faire du n'importe quoi, c'était comme ça, mais maintenant c'est sophistiqué, c'est, attention, il y a un thème, il y a un, un habillement, c'est la mode, il faut, il faut se mettre correctement bien et chercher à attirer les regards, quoi. Donc euh, je trouve que maintenant c'est très bien et puis les groupes, le groupe musical, il euh, y a beaucoup de, de groupes euh, qui, qui battent le record. C'est toute une propagande. Hein. Donc euh, en ce moment euh, avec euh, le Covid, ça y a un petit souci en ce moment, mais normalement euh, la Martinique est digne de représenter dans, dans le monde, hein, dans, par le carnaval. Donc, euh, ce qui m'amène à la question suivante à, à, à M. Yanis lucret si le carnaval tend à être digitalisé, est-ce que euh, euh, euh, devrions-nous pas anticiper le, un peu plus le carnaval, et notamment pour le carnaval 2023, partir sur une organisation digitale du carnaval, en sachant que là, euh, euh, euh, on a une visibilité plus importante en termes d'audience parce que là, il ne s'agit plus de la Martinique. C'est un carnaval qui serait vu potentiellement dans, dans, dans le monde, Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, en termes de qualité, euh, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus euh, proposer quelque chose de qualité Et en termes d'organisation, pour 2023, qu'en pensez-vous pour nous, c'est un sujet qui, qui emmène plusieurs pistes et plusieurs réflexions, je pense, avec euh, l'ensemble euh, des, des carnavaliers, l'ensemble des groupes à pied, euh, l'ensemble des acteurs du carnaval. C'est vrai que nous, euh, au sein de l'association Carnaval Sud, hein, je suis en poste depuis dix euh, jours. Euh, en, en trois semaines, il, il a fallu organiser quelque chose, en fait. On s'est pas dit que, bon, on est en poste, on fait rien. Euh, on a voulu quand même marquer le coup. On ne voulait pas faire une année blanche. Euh, on n'oublie pas que le Covid, il est toujours là. Donc, c'est pour ça que ce, ce, ce concours, il est, il, est, il est en huis clos, hein. Et euh, pourquoi pas l'améliorer, hein, justement, l'améliorer pour 2023 avec toujours un format digital, mais cette fois-ci, retranscrit à la télévision pour toucher un maximum de personnes, un maximum de cibles. Pourquoi pas l'exporter c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, les, les groupes de carnaval sont un petit peu à l'arrêt, puisqu'il n'y a, y a, y a plus de rentrée d'argent, euh, mais on sait qu'il euh, y a beaucoup de groupes qui investissent sur les costumes, euh, beaucoup de recherches. Euh, donc, il euh, y a le visuel qui joue, euh, donc euh, pourquoi pas euh, travailler différemment et mener une réflexion euh, pour se porter vers le digital c'est vrai que nous, en Martinique, on aime aussi euh, les liesses populaires. On sait qu'on a un carnaval populaire où euh, on voit un groupe, on entre dedans, on veut s'amuser, on veut se mélanger à, à tout le monde. Tandis qu'autre au, qu part, c'est vraiment euh, fermé. Il faut avoir la même tenue pour y participer. C'est là euh, tout le charme du carnaval en Martinique. Euh, merci. Euh, merci en tous les cas de, de, de votre, votre participation à cette émission. Sachez qu'en tous les cas... On DIFM, justement, et veut se positionner comme porteur, porteur de, de ce mouvement-là, c'est pour ça qu'on qu qu qu donne la parole aux associations et qu'on va vous suivre à, à travers tout ça via nos, nos, nos réseaux sociaux, mais vous donner aussi la parole au, sur les ondes. Donc, il veut dire que, que cette année, pour 2023, vous allez avoir l'occasion à nouveau de vous, de vous exprimer, mais cette fois-ci sur l'organisation du Carnaval 2023, et on va anticiper dessus. Sans problème, en tout cas merci de m'avoir invité. Bon, aujourd'hui je vous lance la perche, si par exemple dimanche 20 vous souhaitez faire une captation d'image pour le concours, il hein, n'y a, a, a pas de souci. on ouvrira tous les médias ou tout le monde qui veut travailler vraiment pour euh, le Carnaval en Martinique, puisque c'est l'affaire de tous. Merci, si, c'est vous parler avec M. Verapri qui. qui, qui, qui M. Verapri, tu en penses quoi hein? Je trouve que c'est formidable, quand même, par ce temps-là qui court, donc, euh, euh, résister avec euh, le. Comment je veux expliquer là Le gouvernement pour pouvoir intégrer notre euh, culture. Donc, je trouve que, que c'est déjà bien de le faire. Et puis. Je souhaite que tout se passe bien, que nous parvenons à obtenir un bon résultat et que si, dans la mesure de nos possibilités, nous pouvons porter un plus, pourquoi pas et Ce sera un, un réel plaisir pour nous d'être parmi vous. Et puis, je vais poser une question, une question à poser, c'est pour savoir environ combien de communes qui pensent euh, que vous avez qui participeront dans... Dans cette, euh, dans cette manifestation, de la manifestation en elle. Alors, alors, pour le, le concours de groupe à pied, on a sollicité uniquement huit groupes. Donc, c'est un petit peu mélangé des groupes du Sud, du, des groupes du Centre. Et par contre, l'élection de la Reine du Sud, on a six communes qui vont participer euh, dans les deux catégories, mini-reine et reine. Super. Donc euh, pour clôturer pour l'émission, clôturer donc c'est ce que je disais en début d'émission, il y a le concours digital à DEP qui, euh, qui est un concours euh, pour les groupes carnavaliers, et qui propose euh, voilà, de, de mettre, en scène, euh, mettre en scène le carnaval sur le format vidéo, pour une durée de 5 de, de minutes. Donc euh, comment ça se passe Il suffit de, de télécharger le formulaire, on le mettra sur la page Facebook du, de, de la radio. Vous téléchargez le formulaire, vous le remplissez, vous faites votre vidéo, vous le renvoyez. Et puis pareil, c'est des votes, en, des votes en, en ligne, donc le groupe qui a le plus, le plus de, de, de likes. On remporte le prix. Donc ça peut être intéressant pour un groupe carnavalier qui a besoin de, de peu de budget. Une vidéo de 5 minutes, voilà, c'est pas grand-chose, j'ai envie de dire. Et puis ça peut permettre de, de, de, de, de, de gagner le prix et puis d'avoir un, un fonds pour pouvoir faire fonctionner l'association. On vous mettra tout ça sur la page Facebook de, de la radio. Et puis je souhaite... Euh, je souhaite aux groupes qui s'inscrivent ben, de, de pouvoir obtenir ce prix. Je crois que la Martinique a participé l'année passée. On a le groupe que, que j'ai eu en début d'émission qui est sorti deuxième. Donc, euh, il y a possibilité. Donc, euh, eh ben, chers auditeurs, ben, on va clôturer l'émission. Et puis, euh, je vous dis à une prochaine émission. Euh, donc, euh, prochainement, on vous donnera les informations sur les, sur les réseaux. Donc, euh, M. Yanis Lucré, je vous remercie de, de votre passage. M. Verpré, merci d'avoir euh, participé à l'émission. Et chers merci. auditeurs, je vous dis à si. bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, bye bye. Et on termine avec...